Bonjour à tous et très bonne année 2020! Voici votre horoscope pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier et euh, n'oubliez bon, pas de liker, de vous abonner si cette vidéo vous plaît. Euh, vos horoscopes pour 2020 sont en ligne, vous pouvez les consulter, vous pouvez regarder les vidéos. Et puis bon, comme d'habitude, vous avez nos réseaux sociaux, hein? Twitter, Instagram et notre page Facebook. De plus, vous pouvez nous consulter Zoé et moi, il suffit de nous écrire à info Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, bon on est toujours en, en période Capricorne, hein, on, on met ça de côté parce que il y a quand même un événement sympathique euh, cette semaine, c'est l'entrée de Mars, votre planète en Sagittaire, donc un signe de feu comme le vôtre, et vous allez être en harmonie avec euh, cette conjoncture qui va vous donner une pêche euh, d'enfer, hein, vraiment vous serez... alors on commence évidemment avec le premier er décan, hein. je vous le dirai quand ce sera les autres décans, mais là pour l'instant ce sont ceux du mois de mars qui sont concernés par cette, euh, cette dynamique martienne qui va vous permettre d'entreprendre, d'être déterminé, volontaire, courageux, enfin bon toutes les qualités du bélier finalement qui sont exaltées par la présence de mars en sagittaire, alors essayez quand même de ne pas euh, dépasser les limites, parce qu'avec euh, cette conjoncture on a tendance à oublier qu'il y a des limites. Hein, si vous êtes au sport d'hiver, si vous êtes n'importe où, attention, euh, euh, ne prenez pas de risques inutiles, euh, soyez conscient de ce que vous faites et des conséquences que ça peut avoir. Par ailleurs nous avons euh, Mercure hein, qui rentre en Capricorne et elle va faire la même chose que les planètes de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer, euh, ben elle va rencontrer Jupiter surtout, donc ça va être une occasion pour vous de dire euh, quelque chose d'important ou d'avoir un important rendez-vous avec quelqu'un qui est important à vos yeux, hein, Jupiter étant toujours cette planète qui euh, amplifie euh, tout, alors euh, soyez vous-même, n'essayez pas de... Hein, le, le Bélier souvent il aime bien euh, se faire valoir, frimer, etc. Non, là avec le Capricorne il faut être vous-même et surtout valoriser votre expérience hein, et, et vos qualités bien évidemment. Un bon week-end avec une lune au taureau, bon, c'est pas habituel, mais je pense que comme elle est en bon aspect avec toutes les planètes qui sont en Capricorne, eh ben vous serez plutôt bien dans, dans votre peau. Vous aurez des besoins, hein, des besoins physiques, parfois plus d'appétit aussi, donc attention hein, si vous êtes du premier décan, N'oubliez pas que Mars en Sagittaire vous pousse à dépasser les limites, hein? alors attention, côté euh, euh, boisson par exemple. <musique> taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, bien sûr, le Capricorne continue à dominer euh, le Zodiac euh, avec trois planètes euh, dans le signe et euh, quand je dis 3, c'est 4 hein, en ce moment, puisqu'il y a le Soleil, Jupiter, Saturne et Pluton. Hein. Euh, mais on ne va pas parler de, du Capricorne cette semaine, on va parler de Mars, hein, la planète d'action, de décision, euh, euh, celle qui représente votre, votre volonté et vos énergies en général, hein, comment vous utilisez vos énergies. Alors Mars se place euh, en Sagittaire, un signe de feu. Donc elle est euh, quand même assez forte en hein, Sagittaire. Et pour le taureau, le Sagittaire est un signe d'argent, euh, de profit. Hein. Euh, par exemple, vous pouvez... Euh, euh, mettre tout en œuvre pour profiter d'une occasion peut-être de placer votre argent de manière à ce qu'il vous rapporte, ou de, de jouer en bourse, quoique le Taureau il est quand même assez prudent hein, avec ce genre de choses, mais bon, je pense que vous pouvez y aller. Ce Mars en Sagittaire, il est bien disposé, enfin elle est bien disposée, c'est une planète, hein, euh, donc elle est féminine. Euh, je pense que vous pouvez prendre un léger risque, bon si jamais vous vous boursicotez. Hein, euh, mais il y a d'autres, bien évidemment, d'autres interprétations avec Mars en Sagittaire. Ça représente aussi les opérations, hein, donc les opérations financières comme nous venons de le voir, et les opérations chirurgicales. Alors avec un Mars en Sagittaire, si, vous, si jamais vous avez une opération à faire, c'est le bon moment, parce que vous serez en harmonie avec la conjoncture. N'ayez hein. euh, euh, pas peur, ça se passera bien, parce qu'avec Mars, on récupère rapidement, hein, surtout Mars en 8, dans un dans le secteur, un secteur plutonien. Donc euh, c'est le moment, hein, euh, si vous avez besoin de vous faire opérer, c'est le moment. Euh, mes conseils seront euh, bon très liés au fait que Mars est une planète impulsive, dans un signe d'impulsivité, donc euh, bon vous réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Mardi et mercredi, la Lune va fricoter avec les Poissons, <rire> et c'est une bonne conjoncture pour vous, elle sera à la fois en harmonie avec le Capricorne et avec vous, hein, euh, Taureau, euh, et euh, bon les Poissons ça représente euh, vos projets, donc vous avez peut-être d'agréables perspectives pour ces deux jours, ou alors vous aurez des nouvelles euh, de l'un de vos amis, ou encore vous pouvez avoir une petite réunion amicale agréable. Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine on va laisser de côté un petit peu le le, le Capricorne avec lequel vous vous ennuyez, il faut le dire, hein, euh, pour euh, parler de Mars, hein, parce que Mars elle va faire des choses importantes là dans les semaines qui viennent, elle entre en Sagittaire et donc elle va se retrouver face à vous, hein, dans le signe qui s'oppose au vôtre. Alors quand on dit opposition, c'est pas forcément qu'il y aura des conflits, hein, au contraire, Hein, il vous est conseillé, pendant toute la période où Mars va être face à vous, d'être dans le compromis, de ne pas essayer de vous imposer par la force, mais euh, en prenant des chemins un petit peu détournés. Et bon, C'est quand même euh, je veux dire une, une, une configuration où vous pouvez vous trouver face à des obstacles, hein, mais des petits, hein, euh, des, des choses que vous allez euh, dépasser en 2-3 jours, hein, ça n'ira pas plus loin. Alors pour l'instant c'est le premier décan qui est concerné et euh, donc euh, euh, si jamais on essaye de vous pousser dans vos retranchements, essayez de jouer l'indifférence hein, et, et ne répondez surtout pas aux provocations que les autres pour, pourraient vous faire, parce que c'est vous qui serez euh, plus victime, hein, euh, euh, plus vous répondrez et plus vous vous enferrerez. Donc euh, bon, vous prenez du recul, vous vous dites à la personne, bon, tu penses comme ça, moi je pense autrement, et puis vous lui tournez le dos et vous partez. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mercure, votre planète maîtresse, elle aborde, bon, le Capricorne, alors même euh, conseil que la semaine dernière, euh, ré réfléchissez... Bon cela dit, elle va passer sur euh, Jupiter, donc euh, voilà, peut-être que vous aurez une occasion financière à saisir. Jeudi et vendredi, vous serez content euh, parce que la lune sera en bélier, donc il y a un projet, qui peut se concrétiser, ou alors vous aurez une idée, quelque chose que vous allez pouvoir mûrir, ou tout simplement, c'est votre secteur amical, hein, donc tout simplement vous pouvez avoir une une sortie avec un ami, faire quelque chose en groupe peut-être, et bon ce ne sera pas désagréable. CANCER et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine, nous sommes toujours en période Capricorne, les planètes s'opposent toujours à votre signe, mais il y a du, du nouveau dans le ciel, hein. il y a d'autres nouveautés, euh, et en particulier donc l'arrivée de mars, planète qui gère vos énergies, hein, euh, qui gère nos énergies à tous, donc euh, elle arrive en sagittaire. Elle est en signe de feu, donc elle est un petit peu plus puissante que précédemment, et elle occupe euh, un secteur du travail. Donc il va falloir donner un coup de collier euh, côté boulot, hein, euh, si vous travaillez bien évidemment, hein, et euh, bien vous organiser parce qu'il y a un côté dispersé euh, avec Mars en Sagittaire. Vous pouvez vouloir faire plusieurs choses en même temps, ce qui ne serait pas du tout une bonne idée parce que vous n'iriez pas au bout de chaque chose que vous avez entreprise, donc euh, hein, attention! À, à ce qui est euh, dispersion. Mais c'est aussi un secteur qui gère votre forme, euh, votre santé au quotidien, hein, et donc euh, vous pourriez euh, soit vous faire mal quelque part, donc attention à ne pas vous brûler en repassant ou avec de l'eau bouillante, à ne pas vous couper euh, en, en coupant le pas, vous euh, voyez, des bêtises comme ça parce que ben bah, on est inattentif et euh, ben bah, ça dérape. Euh, vous pouvez aussi attraper un petit virus, avoir de la fièvre, hein, c'est la saison, euh, bon c'est dommage hein, parce que c'est la période du réveillon, donc j'espère. Hein, attention en ouvrant les huîtres hein, le soir du 31, parce qu'alors le nombre de blessés dans les hôpitaux, parce qu'ils ont ouvert les huîtres et leurs mains en même temps, hein, donc euh, vous allez aux urgences hein, si jamais ça vous arrive. Un petit focus pour Mercure qui rentre en Capricorne et qui va se retrouver conjointe à Jupiter, il est très possible, premier décan, toujours qu'on vous fasse une proposition, mais cette fois, euh, bon, euh, quelque chose où vous n'aurez pas à réfléchir sans sept ans. il faudrait être rapide hein, pour saisir cette occasion. Mardi mercredi la lune sera en Poissons alors vous serez euh, créatif imaginatif mais parfois un peu trop rêveur donc euh, attention euh, à ne pas zapper euh, quelqu'un dans la rue et vous rentrer dedans par exemple euh, même chose en voiture soyez attentifs euh, bon rien de rien de dramatique hein. tout simplement vous aurez un petit peu la tête ailleurs peut-être euh, parce que vous serez amoureux! hein Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, bah une bonne nouvelle! Hein? On oublie un petit peu, on met de côté le, le Capricorne pour l'instant, parce que Mars, la planète qui gère vos énergies hein, et toutes vos énergies, euh, rentre en Sagittaire, un signe qui est vraiment en, en, en excellente position par rapport au vôtre, c'est votre secteur 5, le secteur des loisirs, des plaisirs, de, de la récréation, bon enfin de tout ce qui est festif hein, finalement, et euh, bon ça tombe bien, on est dans une période de fête, mais euh, Mars n'est pas tous les ans euh, en Sagittaire euh, hein, à cette même époque, donc c'est quand même euh, bon spécifique à cette fin d'année, et euh, si vous êtes du 1er décan, ben, ça va bien vous arranger parce que vous allez avoir, euh, d'abord vous allez être dynamique, euh, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, euh, alors que Uranus vous a quand même bien embêté cette année, et euh, surtout euh, bah, vous allez avoir envie de vous amuser, de vous distraire, et vraiment de, de, de penser à autre chose. Alors peut-être vous allez partir en vacances, vous allez aller au sport d'hiver, ou vous allez tout simplement aller dans de la famille, mais bon, je vous dis, il y aura une ambiance euh, qui vous plaira et vous passerez très certainement un excellent euh, réveillant. Alors à côté de ça, nous avons Mercure, hein, la planète des échanges qui rentre elle aussi en Capricorne, donc votre secteur du travail et de la forme, et elle se retrouve conjointe à Jupiter. Hein, donc euh, il est possible, euh, comme vous ne travaillez pas ou vous travaillez euh, au ralenti, euh, euh, bon, pas tous, hein, puisque la fin de l'année c'est souvent aussi pour euh, certains commerçants le moment où ils font leurs meilleurs chiffres. Mais bon, il y a quelque chose d'un petit peu euh, euh, chanceux, on va dire, dans ce domaine euh, qui est lié au travail ou à la forme. Hein. Donc euh, bon bah ben, profitez-en! Hein. Jeudi et vendredi, la Lune occupera le Bélier qui est un, votre signe de voyage. Hein, euh, donc euh, soit vous allez vous déplacer pour le week-end, soit euh, vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui habite loin, euh, soit encore c'est dans votre tête que vous prendrez de la distance, en tout cas ça vous fera du bien! Hein? Ce sera euh, vraiment des moments euh, de détente, peut-être que vous ferez du sport aussi et que c'est ça qui vous détendra. Hein? Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine, on est toujours dans la bonne période Capricorne, en tout cas en ce qui concerne votre signe, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler cette semaine, je vais vous parler d'un aspect qui va peut-être un petit peu vous chagriner, enfin vous chagriner c'est un bien grand mot, disons que Mars, planète de toutes les énergies, de la volonté, du euh, de la détermination entre en sagittaire euh, où elle est, euh, comment dire, euh, à l'aise, hein, puisque c'est un signe de feu. Donc tout ça, y, si vous voulez, il y a beaucoup d'énergie et de rapidité dans l'air. Et euh, ça va vous demander à vous la Vierge qui aimait réfléchir à, à tout ce que vous faites avant de le faire, eh bien peut-être ça va vous demander d'agir sans réfléchir, et alors là ça ne vous plaira pas du tout! Hein. Il faudra peut-être prendre une décision rapide, ça ne concernera probablement pas quelque chose d'important, hein. mais sur le moment vous accorderez de l'importance à cette décision à prendre, qui sera vraiment banale hein, pour la plupart, et ça ne concernera d'ailleurs que euh, ceux du premier er décan. Mais je vais vous dire une chose, vous allez avoir une aide à la décision. En effet, Mercure, votre planète, rentre en Capricorne où elle rencontre Jupiter, et donc elle sera extrêmement euh, bien... Euh, euh, comment dire... Euh, éclairée! Hein? Euh, elle sera éclairée, euh, parce que le soleil n'est pas loin, éclairée par Jupiter. Donc quelqu'un va vous donner des conseils, quelqu'un va vous dire quelque chose, euh, euh, vous ne serez pas euh, seul face à cette décision à prendre ou à ce choix à faire et euh, donc ou, ou, que vous n'aurez pas le temps de, de réfléchir. Hein. Donc, euh, bon, si vous avez ce genre de personne dont je parle à côté de vous, demandez-lui conseil, ne, ne vous dites pas que vous, euh, euh, comment dire, ne laissez pas votre orgueil vous guider et vous dire ah oh, ben, tu n'as pas à demander, tu peux te débrouiller seul, non! Hein, euh, parfois il faut savoir demander, c'est important, et, et demander conseil, après tout ça valorise euh, votre... Euh, la personne en question hein, qui peut être un ami ou un proche. Et une bonne journée dimanche avec euh, la lune en taureau, alors euh, Peut-être que vous vous déplacerez, que vous voyagerez, mais ça peut être symbolique aussi. Vous pouvez voyager dans votre tête, avoir euh, envie de, de, de vous enfuir de votre quotidien et euh, de, de voir autre chose, mais bon, euh, vous pouvez aller au cinéma hein, si vous voulez voir autre chose ou alors regarder des choses sur internet, mais tout ça, euh, bon, vous permettra de prendre de la distance. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine. Euh, bon, bien entendu, le Capricorne est toujours dominant, mais on va le mettre un petit peu de côté au profit d'un bon aspect qui va bien vous va bien vous plaire. C'est l'entrée de Mars en Sagittaire. Alors vous connaissez le Sagittaire, c'est un signe qui est en harmonie avec le vôtre, qui est un amplificateur, hein, souvent euh, tout ce qui se passe en Sagittaire est amplifié, et donc l'action de Mars va également être amplifiée. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous allez faire mille choses à la fois? Est-ce que vous allez être très occupé? C'est possible, hein, peut-être que vous serez en vacances et qu'il y aura à la fois des loisirs, de euh, les enfants à s'occuper, la maison, euh, l'endroit où vous serez, ou les personnes avec qui vous serez, enfin bref, vous n'aurez euh, pas cinq minutes à vous. Hein euh, alors est-ce que vous allez vous reposer, ça je ne suis pas sûre, hein euh, si vous êtes en vacances. Maintenant si vous travaillez, bon c'est une excellente euh, configuration parce que effectivement elle vous donne de l'énergie, aussi bien une énergie physique que, Qu'intellectuel, qu hein, mental, donc euh, vous serez vraiment d'une efficacité absolument redoutable et dans vos échanges, même chose, hein, vous serez extrêmement convaincant. Donc, vous pouvez quand même être content de, de vous et de cette euh, conjoncture euh, dont vous devez absolument vous emparer et euh, en profiter au maximum. À côté de cela, il y a Mercure hein, qui rentre en Capricorne et qui va faire euh, comme les autres planètes, euh, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer Jupiter et que peut-être là aussi un déplacement dans un endroit que vous connaissez bien, euh, peut euh, vous faire plaisir, peut-être parce que vous allez revoir euh, des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou revoir, euh, comme je vous le disais la semaine dernière, un endroit euh, que vous... Euh, euh, qui vous est familier. Jeudi, vendredi, la Lune sera en Bélier, alors vous me direz ah oui mais en Bélier, bon souvent euh, je m'engueule avec les gens... Euh. Alors justement, ce sera des bonnes journées parce que vous ferez un effort pour euh, faire en sorte que tout le monde s'entende bien, qu'il n'y ait pas de problème, vous serez euh, l'as euh, du compromis, hein, euh, donc euh, euh, N'oubliez pas euh, que vous êtes, euh, votre, ce sera votre rôle que de jouer les conciliateurs! Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, bon, on a toujours les, les, les bons influx en, en provenance du Capricorne bien sûr, mais bon, euh, je vais vous parler de Mars cette semaine, parce que Mars, c'est d'abord une de vos planètes maîtresses avec Pluton, hein, et elle était dans votre signe et elle vous quitte pour le Sagittaire, votre signe voisin. Alors elle était puissante chez vous, parce que par maîtrise, hein, mais elle est aussi puissante en Sagittaire puisqu'elle est euh, en harmonie avec le feu du Sagittaire. C'est une planète de feu dans un signe de feu donc ça lui donne également du pouvoir. Elle va se trouver dans votre secteur d'argent, de, de possession, d'emprise, euh, euh, d'acquisition aussi. Alors un de ces domaines va forcément être au, au premier plan. Là je m'adresse au premier décan hein, parce que les autres ne ressentiront pas mars du tout pour l'instant. Euh, donc il est possible soit que vous ayez de l'argent à réclamer, euh, de l'argent qu'on vous doit, ou euh, un cadeau qu'on vous a promis, euh, euh, bon, il y a ça. Il y a le côté euh, acquisition, alors peut-être que vous avez quelque chose à acheter, ça prendra de l'importance à vos yeux parce que tout ce qui se passe en sagittaire prend de l'importance. Euh, vous pouvez également... Alors... Euh, sur le plan euh, des relations amoureuses, euh, vous montrez un petit peu plus jaloux et possessif que d'habitude, hein, euh, surtout euh, à cause de ce côté amplificateur euh, du sagittaire. Hein. Euh, je crois que derrière cette volonté de, de posséder l'autre, d'avoir une emprise sur lui ou sur elle, il y a la peur de le perdre. Hein. Donc dites-vous, Faites-vous confiance! Hein? Pourquoi voulez-vous qu'on vous abandonne? Hein? Sauf si vous faites tout pour! Hein? Parfois le Scorpion il, il agit contre ses intérêts, mais non, là, euh, faites-vous confiance! Hein? Mardi et mercredi, eh bien la Lune sera en Poisson, et vous serez enchanté de cette Lune en Poisson, parce qu'elle fera des bons aspects partout, donc vous serez euh, comment dire, euh, en vedette. Je ne sais pas, vous arriverez quelque part, on vous regardera, vous attirerez l'attention, les compliments, ou, ou vous-même hein, serez un petit peu flatteur avec ceux qui vous entourent parce que vous sentirez que c'est ce qu'il faut faire pour euh, qu'ils vous aiment encore davantage. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, et bon, on ne va pas du tout parler euh, du Capricorne ou très peu, c'est quand même le, le signe dominant en ce moment, mais je vais vous expliquer en fait Mars, planète de toutes les énergies, de la volonté, des décisions, etc. Mars rentre dans votre signe et elle n'y passe qu'une fois par an et encore, pas toujours, ça dépend si elle fait des allers-retours. Hein. Donc là elle s'impose dans votre premier décan pour l'instant, hein, et, euh, et évidemment, alors vous allez être tout feu, tout flamme, hein? on va pas pouvoir vous tenir! Vous serez... Euh, bon j'espère pour vous que vous serez en vacances, que vous pourrez faire du sport pour dépenser euh, toute cette énergie, parce que sinon bah, elle se retournera contre vous, hein, forcément. Alors si elle se retourne contre vous, ça peut être que euh, bah vous attrapez un, un virus, vous avez de la fièvre, euh, voilà, ce sont des énergies, vous euh, voyez, qui, qui vont euh, un petit peu jouer euh, contre vous. Mais bon, la plupart du temps vous allez pouvoir les extérioriser tout ça et être donc euh, comment dire, le bout en train des fêtes. Euh. Alors il faudra juste faire attention parce que vous, vous connaissez, hein, vous êtes excessif, euh, donc euh, trop manger, trop boire... Euh, hein? Non, euh, mettez-vous des limites si vous pouvez, hein? ce serait bien euh, ne pas euh, rentrer dans le décor euh, quand vous rentrerez chez vous parce que vous aurez trop bu. Ne prenez pas le volant hein, si vous sentez que vous n'êtes pas en, en état. Enfin Bref, des conseils de prudence euh, euh, qui sont légitimes dans la mesure où Mars, dans votre signe, vous donne envie d'affronter le danger, d'être dans la compétition, d'être dans la contradiction avec les autres. Si on vous dit oh ben, tu ne devrais pas faire ci ou faire ça, eh ben vous aurez envie de le faire quand même, parce qu'avec Mars vous aurez cette, cette énergie d'aller contre, alors qu'il faudrait vous en servir pour, pour quelque chose de positif, hein, pour le pour et non pas pour le contre. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la Lune en Bélier, donc <rire> elle va évidemment faire un bon aspect avec Mars jeudi, donc ça va doubler un petit peu le côté euh, extrêmement entreprenant, euh, qui prend des risques, qui est dans la compétition, dans, le, dans la rivalité parfois, donc euh, bon, Essayez de, de canaliser un petit peu tout ça, et vous passerez de très bons moments! Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, euh, bon, bon anniversaire à ceux qui le fêtent bien évidemment, mais on va parler d'autre chose que de votre signe, même s'il est très mis en avant. Euh, on va parler de mars. Euh, la planète, euh, qui était jusqu'à présent en scorpion, rentre en, en sagittaire et donc va se trouver euh, dans l'ombre de votre signe. Elle ne sera plus éclairée par votre soleil euh, et euh, elle, elle aura moins de force, euh, bien évidemment, bien que en sagittaire, elle soit quand même assez euh, énergique hein, puisqu'elle est dans un signe de feu. Alors peut-être que cette énergie qui sera quand même là, hein, peut-être que vous l'utiliserez pas, mais elle sera là. Euh, vous la mettrez au service des autres, vous la mettrez pas à votre service, mais vous la mettrez au service des autres, euh, peut-être pour organiser tout simplement euh, le réveillon, hein, pour faire la fête. Euh, bon, ça s'adresse uniquement au, au premier er décan hein, pour l'instant. Euh, donc vous vous servirez de ces énergies positivement, en tout cas si euh, vous les utilisez pour le bien des autres, hein, ou pour leur plaisir. En revanche, bon, ça peut aussi créer des circonstances où vous avez moins de défense, puisque Mars, est en, en secteur d'ombre, hein, en secteur 12, elle est quand même un petit peu affaiblie, donc vous pouvez vous aussi être affaibli parce que vous aurez attrapé un rhume, quelque chose, euh, vous voyez ce qui est dommage hein, pour votre réveillon, euh, euh, bon j'espère que ce ne sera pas ça, hein, simplement que euh, vous aurez... vous serez peut-être juste fatigué hein, parce que vous aurez travaillé euh, énormément les semaines précédentes. Hein. Autre nouveauté de la semaine, mercure rentre dans votre signe et premier décan, toujours elle va euh, être conjointe à Jupiter, donc pour y avoir une bonne nouvelle, une autorisation, un laissé-passer, un passeport, voyez, quelque chose... Euh, en tout cas vous serez content de ça. Dimanche sera une bonne journée, la Lune sera au Taureau, et euh, donc pour vous Capricorne c'est euh, du gâteau. Hein euh, D'ailleurs vous serez un petit peu gourmand, vous n'êtes pas hein, d'habitude, vous n'êtes pas euh, un signe qui fait ripaille hein, comme le sagittaire. Hein. Euh, non, vous vous dégustez les bonnes choses par petites quantités, euh, vous ne pas du tout vous gaver. Et donc eh ben, ce, ce dimanche vous permettra de satisfaire votre gourmandise. verso Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, on, on va provisoirement laisser le Capricorne dans son coin, De toute façon, bon en ce qui vous concerne, il n'est pas très fort. Hein. Euh, pour parler de Mars, planète des énergies, de la volonté, de la vitalité, et elle se trouve il se, il se trouve plutôt qu'elle rentre en Sagittaire, un signe de feu, elle est en une, une planète de feu aussi, donc elle va prendre une certaine importance et une certaine puissance euh, dans ce signe qui est celui de vos projets. Donc vous avez très certainement euh, pas mal d'idées en tête, hein, mais ça euh, tout Verseau qui se respecte a toujours beaucoup d'idées en tête, mais il y a un projet qui va se concrétiser, hein, là euh, c'est obligatoire et un projet qui vous plaît, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne envie euh, euh, d'aller vers les autres, parce que c'est un projet qui va concerner les autres. Alors est-ce que c'est celui de préparer vous-même le réveillon pour faire la fête, ou est-ce que c'est un, un projet de partir quelque part, euh, euh, de vous lancer dans quelque chose? Il y a toujours une notion avec Mars, on peut démarrer quelque chose. Hein. Euh, donc euh, bon, c'est un moteur, voilà, c'est un moteur et euh, c'est un moteur qui peut être assez puissant euh, euh, dans la mesure où Mars est en Sagittaire. Alors c'est aussi un secteur qui gère vos amitiés, euh, il est possible que vous alliez donc beaucoup plus euh, facilement, bon vous y allez déjà hein, facilement, mais ce sera accentué vers les autres et que vous nouiez de nouveaux liens, euh, surtout si vous êtes en vacances, hein, ce sera plus facile, euh, mais vous pouvez également nouer des liens avec euh, des clients, des gens que vous allez rencontrer comme ça par hasard et, et qui vous plairont. Jeudi et vendredi, euh, bah, ce seront les meilleures journées de la semaine avec euh, la Lune en Bélier, alors il y aura du mouvement autour de vous, hein, euh, mais euh, bon je suis pas sûr que ça vous plaira tant que ça, euh, euh, dans la mesure où la Lune fera quelques dissonances, alors peut-être vous serez perturbé dans votre désir de bouger, qu'on vous dira bah non il faut que tu restes là pour faire ceci ou cela et donc euh, voilà, mais euh, bon ce seront quand même des bonnes journées parce que bah, vous aurez des nouvelles de plein de gens. Poisson Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine, alors il y a toujours les bons côtés, les bons aspects en, en provenance du Capricorne hein, bien sûr, mais euh, il y a Mars qui va un petit peu vous ennuyer, bon, et encore je ne suis pas sûre, hein. euh, elle fait son entrée en Sagittaire et le sagittaire, c'est votre secteur de carrière. Alors évidemment, ça tombe la semaine des vacances, hein, donc euh, si vous êtes du 1er décan, ça va pas... à moins que vous ne travaillez. mais euh, autrement ça ne va pas jouer euh, dans votre vie professionnelle. Je pense que ça va plutôt euh, créer euh, des, des désaccords, des différends, euh, que ce soit avec votre conjoint, avec des parents, euh, bon... Euh, euh, vous serez pas d'accord, vous les trouverez trop autoritaires, ou c'est vous qui ferez un petit peu trop euh, d'autorité, il euh, y aura de, de, des excès, hein, d'une d'un côté ou de l'autre il y aura des excès, et euh, ma foi, euh, bon... Euh, vous saurez pas trop comment euh, gérer ça, hein, vous aurez du mal. Heureusement Mercure va venir à votre secours. Venu, euh, Mercure rentre en Capricorne et elle va donc tout de suite rencontrer jupiter. Il se trouve donc que vous aurez un ou des amis près de vous de très bons conseils et à qui vous pourrez parler de si jamais vous êtes en conflit avec quelqu'un et lui demander comment vous en dépatouiller. Et je pense qu'on vous donnera le bon conseil qui vous permettra de sortir rapidement de ce conflit ou de ce problème avec l'autorité euh, qui de toute façon n'excédera pas euh, 3-4 jours, hein. avec Mars c'est jamais euh, très très long. Et vous serez aidé par rapport à ce problème martien par l'entrée de Mercure euh, en Capricorne justement. Elle va se trouver en conjonction avec euh, Jupiter et si vous avez donc, comme je le pense, un problème, que ce soit avec votre conjoint, avec un patron, avec un enfant, un problème d'autorité hein, où il faut vous montrer ferme, euh, eh bien euh, il y aura quelqu'un, un ami, un proche, euh, qui sera d'excellents conseils. Donc il faut vraiment, hein, je vous conseille euh, à tous ceux du premier er décan, d'écouter les conseils de vos amis ou euh, de vos proches. Dimanche sera une bonne journée, la Lune occupera le Taureau et vous serez complice avec certaines personnes de votre entourage, vous vous sentirez bien avec ces personnes, euh, peut-être que vous pourrez vous, vous confier un petit peu à elles et ça vous fera du bien, parce que vous êtes quelqu'un d'assez euh, réservé, mystérieux, euh, et euh, vous ne parlez pas souvent euh, de vos problèmes. Euh, euh, bon, si vous avez des problèmes, hein, euh, toujours est-il que de toute façon ce sera une journée plutôt gaie et euh, amusante pour la plupart d'entre vous. J'espère que vous aurez tous passé un bon réveillon, je vous retrouve la semaine prochaine! Si vous voulez plus d'horoscopes, vous savez que vous pouvez aller sur rtl.fr, sur euh, euh, le site du figaro tv magazine, et que vous pouvez aussi appeler le 3210. Excellente semaine à tous!